sur ma chaîne youtube j'espère que tu vas rester jusqu'à la fin de la vidéo aujourd'hui je suis avec ludmila voilà et elle va nous raconter son témoignage et euh, j'espère bah, que tu vas rester jusqu'à la fin et que ça va te faire du bien on y va on y va Je m'appelle Eudmila, j'ai bientôt 26 ans, j'habite à Orléans, je suis originaire de la Guadeloupe. Pour comprendre en fait mon témoignage, je vais vous parler en fait de mon évolution au niveau professionnel. Donc quand je suis arrivée en fait en France, je suis arrivée pour faire une licence en fait éco-gestion. Et donc la première année en fait j'ai eu beaucoup de difficultés. Je suis tombée plusieurs fois malade, donc j'ai échoué la première année. Ensuite, la deuxième année, j'ai trouvé un emploi, un job à côté, un job étudiant. Et j'ai travaillé j'ai travaillé en même temps que je faisais mes cours, mais je n'arrivais pas à suivre. Donc, j'ai loupé une deuxième année, j'ai persévéré encore une troisième année. La troisième année, j'ai eu, euh, pu valider ma première, ma première année et donc je suis passée en deuxième année. En deuxième année, j'ai vu que ça n'allait pas, donc j'ai décidé de continuer à travailler et arrêter euh, ma scolarité. J'ai pu remarquer que sans les diplômes, en fait c'est très difficile, en fait, d'évoluer. Donc, j'ai décidé, en fait, à côté de chercher euh, une formation en alternance parce que j'avais besoin aussi de sous, en fait, pour payer mon loyer, payer mes dépenses, euh, mes charges mensuelles. Et donc, j'ai décidé de chercher euh, une alternance. Euh, là, quand j'ai... Commencé à postuler, j'ai postulé pour un BTS MUC en alternance, donc j'ai déposé des CV un peu partout. J'ai pas eu de réponse, ou toutes les réponses que j'ai eu en fait c'était des réponses négatives. Et donc souvent je priais l'éternel, je disais « Seigneur en fait, je sais que j'ai cette capacité, je sais que je peux aller loin » mais euh, les portes ne s'ouvrent pas, aide moi à ouvrir les portes donc en fait j'avais espoir donc je déposais je déposais des CV jusqu'à jusqu'à le mois d'août est arrivé je n'avais toujours pas de patron je n'avais pas trouvé, l'école m'avait en fait j'avais fait avec le biais d'une école qui m'avait accepté, qui avait dit ok mais je n'avais pas de réponse donc là à partir de ce moment là j'ai baissé les bras, j'étais découragée ce que je voulais dire en fait c'est que il faut jamais perdre la foi, il faut jamais euh, se décourager parce que Dieu c'est un Dieu de miracles Et ce qui s'est passé c'est que la rentrée se faisait euh, euh, le 12 euh, non la rentrée se faisait le 2 septembre, le 2 ou le 3 septembre et euh, j'ai reçu un appel en fait le 28 août pour avoir un entretien. J'ai dit ah ok je suis allée et tout euh, et euh, j'ai passé mon entretien. Lorsque je suis arrivée en fait à mon entretien, j'avais déjà fait des recherches sur l'entreprise et tout. Franchement, j'étais vraiment préparée à ce qu'on me pose des questions, mais vraiment pertinentes. Et c'est là que j'ai vu la de Dieu. Parce que quand je suis arrivée à mon entretien... Euh celui qui est en face de moi, il m'a posé des questions, quand je dirais banal, quel âge avez-vous, vous venez d'où, mais il ne m'a pas posé des questions plus en profondeur. Et il m'a tout de suite dit, oui, vous, je vous veux, je, vous avez quelque chose qui fait que je vous veux, je ne sais pas pourquoi, mais vous, je vous veux. Et euh, au départ, euh, j'en ai pas à mon entourage et tout, dit, c'est la main de Dieu qui fait les choses. Donc, il m'a dit, c'était euh, le jeudi, il m'a dit, ok, moi, je signe avec vous. Il m'a proposé l'alternance et il m'avait proposé à côté un CDI. Mais comme j'ai mon but en fait, c'était l'alternance, j'ai prié à Dieu pour l'alternance. Et c'était ce que j'avais en but, donc j'ai choisi l'alternance. Et euh, le jeudi, il m'a dit « Ok ». Le vendredi, en fait, je donnais ma démission à mon ancien employeur qui ne voulait pas que je parte et tout, mais tout était conduit par Dieu parce que je suis partie de cette ancienne entreprise euh, par, comment dire ça, j'ai pas eu de contention en fait. Et j'ai commencé en fait mon alternation le lundi. C'est pour vous dire que même quand vous êtes lorsque même quand vous voyez que Dieu ne fait pas les choses, c'est le jour J et il n'y a rien. Il faut toujours garder espoir, il faut se dire aussi que tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu parce que peut-être que c'est ta volonté, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Et quand c'est la volonté de Dieu, ben même si Dieu prend le temps qu'il faut, mais il le fait en son temps. Parce que toute chose, toute chose se fait au temps de Dieu. Peut-être le temps nous on dit que c'est ce moment-là qu'il nous faut. Mais Dieu voit que ce n'est pas le bon moment. Et qu'il nous le donne après. Et donc, par la suite, en fait, j'ai remercié Dieu. Je l'ai remercié parce que j'ai vu le miracle. Il y a beaucoup qui cherchent des alternances. Peut-être trois qui regardent la vidéo. Tu, tu cherches une alternance. Tu es en pleine recherche d'alternance. Tu vois que l'échéance, elle approche. Que le mois de septembre approche. Et tu ne vois rien. Il faut mettre sa confiance totalement en Dieu. Laisser Dieu au contrôle. Et là, quand tu laisses Dieu au contrôle, c'est là qu'il te voile en fait qu'il est capable de grandes choses voilà j'espère que ce témoignage vous fera du bien et que tu vas continuer à croire en Dieu et avoir foi euh, la fin que toi tu vois n'est pas la fin que Dieu voit Dieu a un plan pour toi et euh, c'est sur ces mots que je vais te laisser on lui fait des bisous bisous, bisous. bye